Bonjour, je venu ce matin parler à certains d'entre vous et certains je dirais, je suis déçu parce que malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les plaintes que vous avez adressées, malgré tout, vous êtes encore en train de dormir. encore dans le rêve, vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui va venir vous donner l'argent. Vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui va venir construire votre maison. Voilà la rentrée qui arrive. Qui va envoyer vos enfants à l'école Non, dites-moi. Je parle de ça parce que j'ai beaucoup de femmes. Les femmes, là, pour vous, alors c'est grave. C'est comme si vous êtes vraiment bêtes. Ah non, je veux, je veux. Il ne m'aide pas. Il ne... Il ne... Ok. Est-ce que vous savez que vous êtes paresseux? Est-ce que vous savez ça? Papa dit que vous n'avez pas encore assez souffert. On ne sait pas encore assez moqué de vous. On n'avez pas encore assez vu. Comment tu peux expliquer? Voilà dimanche, non. Voilà dimanche. Tu es entrepreneur, tu es en train de marcher, tu fonctionnes comme si on te payait encore. Normalement, je reste à la maison. Je reste à la maison. Et tu dis que tu veux quitter ton mari. Hein. Tu dis que tu veux le quitter. Ou c'est la bêtise, ou c'est quoi. Je ne sais pas comment on appelle l'autre là. Je suis fatigué de voir les femmes, les hommes y compris, hein. Bonjour petit oiseau. Ça va? Tu es là dimanche, tu dors. Tu dis que tu veux créer ta propre entreprise. Tu dors quoi? Oui, je vais le dire. Peut-être vous pensez que votre vie va changer seule. On vous a chiffonné. Oh, je suis le dernier de ma famille. Oh, on se moque de moi. Hi, hi, hi. Voilà, non. Tu es en train de dormir, n'est-ce pas Chaque fois qu'on t'a proposé un business que pense-tu vendre, tu as fait comment Dis-moi, tu as fait comment Tu as réagi comment Vous êtes encore trop préoccupé parce que les gens vont penser de vous. Vous êtes encore trop préoccupé parce que les gens vont penser de vous. C'est pour ça que tu fais ton travail, ça ne marche pas. Parce que tu fais... Quand Dieu te donne les idées, toi-même tu dis que non, ça ne peut pas. Hein? Non. Peut-être que tu crois que Dieu, c'est un dieu de sorcellerie. Quand il, il te dit que okay, je vais te donner l'argent, le lendemain matin, tu te réveilles, tu vois l'argent au sol, partout comme ça. Même si tu voyais l'argent là, tu devais travailler en ramassant pour mettre dans ton porte-monnaie. Donc, vu que vous arrêtez un peu la bêtise qui y a dans votre tête là, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous dormez trop. J'ai certaines femmes que j'ai voulu prendre sous mon aile. Tu la prends tu la mets, tu dis ok, voilà comment on vend quelque chose. À sorte que si tu fais comme ça, si un client vient pas lui, non. Le client va venir, va rester s'asseoir, regardez le ciel. Regardez. <rire> vous aimez encore trop les maisons où on vous menaçait. Vous aimez encore ça. Vous aimez. Je ne peux plus avoir pitié de quelqu'un. Hein. Je ne peux plus avoir pitié de quelqu'un. Dès que quelqu'un se tourne, ton patron se tourne, tu ne fais plus rien. Tu crois que tu trompes qui par ce que vous êtes. Dès que son passion se tourne. Est-ce que tu sais que tu peux écouter même mes vidéos en travaillant? Tu n'as pas besoin de t'asseoir comme ça, comme ce votre Et pourquoi vous le faites? J'aime pas la pauvreté, moi. Ça m'énerve. J'aime pas la mendicité. Je vous vois défiler ici chaque semaine, non? Je ne descendrai pas les prix de mes produits, au contraire, ça va augmenter. Il ne sera pas reine des pauvres. Ma reine, ma reine. Tu m'appelles Marraine parce que tu espères espéré qu'elle te donne l'argent. Tu as menti. Je ne donne pas l'argent aux gens. Je ne parle pas de nom à l'orphelinat. Je ne donne pas. Ma reine, ma reine. On te dit ma chérie, tu ne vois pas que ta vie... Regarde toi, regarde combien d'enfants tu as à ta charge. Regarde le nombre d'enfants que tu as à ta charge. Tu penses que tu peux te permettre de dormir dimanche tu penses ça? Hein? Oh, ben non, tu te trompes. Hein? Le problème, c'est que vous, êtes, vous avez été victime de mensonges. On vous a toujours menti dans votre vie. On vous a donné mensonges. Vous aimez ça. Vous aimez les pages on va vous cajoler. Je ne vous cajole pas. Point. Rien, rien, quiconque. Ça ne te plaît pas, tu te désabonnes. Point. Toute personne qui n'a pas, c'est parce que tu es paresseux. Mets-toi ça dans la tête. Mets-toi ça dans la tête. Parce que si on te donne un une opportunité et que tu ne te bouges pas, tu vas la perdre. Bonjour le roi Joseph, Tala. Angoka. Je vois souvent ils vient ici là, non pour travailler. Oh, la maison est déjà bien. Oh là là. Elle s'asseye. Oh. Il dit, si vous saviez que je n'ai même pas encore commencé les 1% de ce que je suis censé faire toute personne qui va être à côté de moi si tu ne veux pas bosser tu pars je dis ça à mon staff chaque jour je vous chasse abigail pardon quittez vous allez paresseuse femme quittez là-bas paresseuse comme tout Elle ni le travail le travail moi je vous insulte bien je vous insulte je vous insulte bien si tu ne veux pas être sous la responsabilité de quelqu'un que la personne te parle n'importe comment il te chiffonne tu dois bosser. Vous n'aimez pas travailler. Vous venez vous mettre devant l'écran. Vous tapez comme ça là que j'aime. J'aime. J'aime. J'aime. Paresse. Paresse. Paresse. J'aime. J'aime. Vous j'aime. J'aime. Vous j'aime. Ok. Vous j'aime. J'aime. J'aime alors. Tu as commencé quoi que tu peux vendre? Ah. Tu vois là la Brésilienne sur la tête. Elle te dit qu'elle n'a pas 5000 ah. Tu sens le parfum sur elle. C'est le parfum de 30 000. Oh, tu sais. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hum. oh vraiment. Vous n'avez pas encore... Regardez mes cheveux, regardez. Tous ceux qui viennent à côté, moi, je m'en fous. Vous me connaissez, je m'en fous. Quand j'ai mes objectifs, même s'il si faut que je dorme à minuit, je dois à minuit ouvrir à 3h, je vais le faire. Vous pensez que ceux qui ont l'argent là, oh non, ils ont, oh non, mais si je me couche à 20h, voilà, le corps a besoin de repos, voilà. Qui t'a ça? Qui t'a fait ça? Dans la chambre où tu as dormi là, tu dors tu chez quelqu'un, non? Même si tu dors chez ton mari et il a une deuxième femme, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Luxe, Glory, ça n'arrange pas ta fille qu'elle quitte. Dis à ta fille que j'ai les mères qui sont paresseuses. S'il y a les mères qui sont paresseuses qui sont en train de m'écouter. Elles sont paresseuses. Tu ne sais pas que tu es locataire chez ton mari. Vous avez construit la maison ensemble, tu es locataire. Attends l'homme la meurt, tu vas voir. On va te sortir de la maison, on va te mettre à la porte. On va te chasser de la maison. Et... Oh, vraiment. Oh, le confort, le confort, le confort, c'est l'ennemi du progrès. Le confort, c'est l'ennemi du progrès. Vous êtes trop confortable. J'ai pris certaines femmes sous mon aile et dit que, Ok, je peux lancer un truc, vous faites. Vous gérez. Oh, oh, oh, oh. Oh oh, j'observe. Voilà dimanche, elles ne vont pas se pointer. Elles vont venir lundi. Est-ce que vous savez combien d'argent tu peux gagner à Douala si tu as un business le, le, le dimanche? Est-ce que tu connais? Prépare la nourriture. Pas demander la devanture le, le, d'une boutique. Le dimanche surtout. Parce que dimanche, les gens n'aiment pas préparer à Douala. Prépare. Prends 10 000, tu, prends, tu Tu prends les seaux. Les seaux que tu as demandé à la boutique, à ton boutique du coin là. Le seau de chocolat. Tu pars là-bas, tu déposes sur la table. Et tu tapes quand tu as fabriqué même à 4 000 là. Tu nous noues l'espace, tu demandes que chaque dimanche, tu, tu, tu restes là-bas, tu donnes 2 000. Oui. Si tu ne vends pas la nourriture, 40 000. Mais vous voilà chez vous que je à Douana non. Vous êtes couché dans votre maison à doigts à l'entre-dormir, non? Vous êtes paresseux. Tu attends qu'on te dise. Après, il non, mon mari, mon mari est méchant. Mon mari. Mm -hmm. Ma chérie, quand t'a dit que tu as trop habitué au confort, c'est ce qui est en de te tuer. C'est ce qui est en de te tuer. On va pas mal te parler, pourquoi? Pourquoi? Tu es une parasite. Vous n'aimez pas la vérité. je vais vous dire ça, Vous aimez le confort. Non, moi, je ne veux pas sortir. Je ne veux pas aller au marché pour attaquer les clients. Il ne veut pas. Il ne euh... Vivez seulement. Souffrez seulement. On va vous insulter seulement. Vous allez digérer. Tu vas finir de parler. Tu vas te laver même avec le pipi. Tu vas te laver même avec le caca. Tant que tu ne retrouves pas tes manches, tu commences à travailler. Tu vas lire. Je vous dis. C'est moi qui vous parle de lavage. Je ça chaque jour. Oui. Je vais vous parle de lavage. Je vais parler encore chaque jour. Ne vous inquiétez pas. Tu te dis qu'il te paie le logement. Quand tu as écouté la vidéo, c'est là, il faut que tu viennes me voir. Tu me dis que tu vas quitter ton mari. En te plaignant que ça fait six mois que wow, wow, wow, wow. OK. Je te donne une opportunité. Je te paie le loyer. Tu es logé. Je te donne le travail. Je te permets de dormir le dimanche. Hein Tu n'as pas la rage. Laisse. Même si tu prends les enfants de ton mariage, tu vas souffrir avec eux. Et c'est là que ton mari t'attend. C'est là que ton mari t'attend. Vous ne savez pas que vos gars vous attendent là-bas. Il te connaît, non? Il te connaît. Tu vas l'insulter. Il faut aller travailler, tu vas te coucher, tu vas dormir. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Vous n'êtes pas, pas, là pas, pas encore arrivé. Vous pensez que vos choses vont se passer seules? Le père de mon enfant, il n'a même pas cherché mon enfant depuis 10 ans. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Même si quelqu'un se met en gage pour vous, c'est comment prendre la personne à partir avec lui. Parce que tu n'auras pas eu pitié de la personne. Mmh. Vous dormez, vous, vous dormez quoi Bonjour, qui va venir te sortir de ton. de la galère dans laquelle tu es. Tu as déjà vu que tu marches en route comme ça, quelqu'un prend 5 millions et te donne. Ma chérie, j'ai vu ton visage me plaît. Je sais que tu as les rêves. Prends largent Prends. Tu as déjà vu ça? Te voilà. On te donne un petit 10 000 comme ça, tu peux acheter. Je vais aussi acheter ma part de chaussures, non? heureux de la paresse. L'horreur de la paresse. vas te plains de que, oh, il y a tellement de chance sur moi. Oh, on m'a fait ceci. Oh, quand le, la vie donne l'opportunité à tout le monde, tu te réveilles ce matin, non? Tu as encore envie, non? Voilà. Tant que le dimanche ne devient pas un jour ordinaire pour toi, tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'es pas fatigué que 5 francs tu demandes. Ta mère, il faut que tu supplies seulement pour qu'on donne un peu d'argent. Un petit 500 000. Même si ça n'a pas mis, c'est beaucoup. Même quand on donne un peu 100 000 comme ça, là pour que tu participes aussi pour faire l'enterrement de ta mère. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas fatigué. Ou Une autre encore venue, c'est une fois. Je la connais déjà depuis six mois. Que vous Vous Vous Mais gars mais ne m'aident pas. L'autre m'a dit que je fasse comme ça. Là, il va m'aider. Je vais faire le restaurant devant la maison. L'autre m'a dit que je fasse comme ça là. D'accord. C'est bien. Monsieur Joseph Tala, se mérite. L'argent se mérite. Allez, mmh. vous mettez mes enfants. Voici mais... oh, si, lumière. Non, ça c'est soleil. Voici oh, si, soleil. Et voilà lumière. Lumière vient ici là. Oh non. Tu aimes trop le jeu. Tu aimes le jeu. Voilà la lumière ici là. Lumière. Oui, le soleil a grossi. Lumière est là. Et soleil est là-bas. Va, va les mettre derrière là-bas. Ah, ça va. Il s'est accouché. Laisse-le, ça va. Arrête de jouer sur mon ami. va les mettre derrière le temps qu'on nettoie. Okay. Juste, hang, hang the, the, this on something, ok? The, I know, I'm going to be still somewhere. Okay. Right. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Que tel dragon m'a dit que... J'appelle la femme, et la met à terre, j'ai dit ok. Je sais que tu as du potentiel. Sors moi un projet. J'ai la même, même dans un de mes endroits que je fais. J'ai aussi envie de commencer quelque chose. Je dis voilà un projet, tu peux tenir ça. Non. veut c'est ce que le Jaguar a donné. C'est ce l'argent que le Jaguar a donné. Les femmes, euh, hum. écoutez-moi bien, si vous voyez une femme souffre, je ne vais même pas vous conseiller de l'aider. Je vous dis ho-ha. Ne cherchez pas à l'aider. Parce que celle qui a la celle qui a la volonté l'agent va la localiser parce que quand l'agent n'aime pas que quand il vient quelque part on le on le fait un genre. parce que l'agent va d'abord venir se dit te dit que je suis sur l'arbre là tu as assis ici il dit saute tu envoies la main au ça, pouf tu me prends il te couche il dit, tu veux que tu veux que le fruit tombe ça vient dans ma bouche l'agent dit que la ah, gueule là non, pardon laisser Après, l'argent va venir un jour dans ta poche. Quelqu'un va ça, te donner plein. Tu vas partir, jeter l'argent sur les faux trucs. L'argent va dire que non, elle l'a. Ça, c'est un masque. J'en ai deux. Il un autre là-bas. J'aime bien décorer ma maison avec les trucs traditionnels. Ça me plaît. Liliane, tu crois qu'elle va arrêter comme tu dis que le message est passé. Tu es en train de dormir, non, Liliane. Tu es dans le lit, non? Liliane, tu es au lit, non? Monsieur Joseph, tu là. tu peux arriver, tu vois quelqu'un te dit que. Tu observes, hein. <rire> mes, mes employés sont souvent surpris. Je peux m'acheter voir quelqu'un qui a porté son maillot sur la tête. Ça, m ça me touche, je dis mince. On est dimanche. Il est 7 heures. Tu es de train de chercher l'argent. Regarde, prends ça, je tu sur ta part. Tu vas voir quelqu'un. Vous avez même rendez-vous. La personne vient même 15 minutes en retard. Tu es arrivé en retard pourquoi euh... même... Non, papa, tu as... tu as menti. Tu as menti. Bonjour, papa. Et si vous ne faites pas attention, il y a des gens autour de vous qui vont être confortables avec un certain niveau que vous avez. Alors, tu travailles beaucoup. C'est tout, mais repose-toi. Tu bosses trop. Tu bosses déjà trop. Il faut que tu te reposes. Hmm. Hmm. La personne qui te dit ça. Hein? Faites deux, trois jours, tu ne donnes pas l'argent à la personne. Tu vas voir. Parce qu'il y en a parmi vous, c'est vous qui financez beaucoup de personnes autour de vous. une semaine, vous ne leur donnez pas l'argent. Vous allez voir une fois comment ça. Va tu l'envoies, il commence à te faire un chat. Pourquoi Parce que tu n'as pas donné l'argent, non. Quand Continue de rester, tu n'as pas l'argent. Tu vas voir. Je ne peux pas vous dire le nombre de filles. J'ai des cousines, j'ai des soeurs. voilà, ok, voilà. Je sais que tu ne peux pas très bien. Regarde, moi, tu ne peux pas bien. Je ne peux pas vous dire le nombre de femmes que vous préparez bien. Oui, hey, hey, hey. Mmh. Souvent, quelque part dans le restaurant, tu goûtes la nourriture, ça n'a pas de sens. Tu manges seulement. tu que j'ai pas le choix. Le prochain restaurant, c'est même à 15 minutes d'ici. Si je ne mange pas le tout, il faut qu'il n'y ait pas travail. Vous êtes à la maison, vous avez les cordons bleus. Quand tu ne prépares, c'est bon, ce qu'on lèche la mamite, ça brûle même, on vient prendre le boulot, on mange. Mof, quitte avec ça. Paresseuse. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. C'est calme. Tu as fait quoi avec? Tu as proposé à qui? Ouf. Tu peux vendre la as à Douala, tu n'as pas l'argent. Ce que tu as pour seulement mis que les caca dans ton, dans ton plat là pour vendre aux gens. Douala, c'est une ville où les gens bossent. Donc les gens bossent tellement que. Là, il rentre le soir en rentrant s'il voit un truc en route il s'arrête et ramasser les même dans son sac il part à midi s'il trouve il ramasse les le voilà, là. dans le ventre il part. paye pas voilà dimanche vous êtes en train de dormir vous dormez non Et éteignez mon direct vous dormez vous dormez vous allez vous réveiller vous allez chercher l'argent il n'y aura pas l'argent sur ton porte au monnaie qui va t'attendre au chevet du lit il n'y aura pas d'argent N'aime pas la paresse Tu dis à ta sœur, voilà, je sais que tu connais bien préparé. Ah, tu sais, comme je suis loin de là, vraiment, si tu ne fais pas quelque chose qui se rapproche de chez moi, le local que j'ai trouvé, le seul local que j'ai ce qu paye, c'est moins cher pour moi, parce que ça fait partie peut-être de mes locaux, c'est à une heure de chez toi. Si tu ne peux pas te lever, me montrer que tu as la volonté, fais une heure de trajet le matin. Et tu arrives même à 7 heures pour commencer à préparer et vendre. François, qui te mon de directeur? C'est ma maison. C'est quand tu viens chez moi. Tu dis que, mon frère, je suis chez moi. Tu as compris? <rire> Hé, hey, Seigneur. Les femmes, si on ne vous insulte pas, ça ne va pas entrer à vos têtes. Si on ne vous brutalise pas comme ça, là, jamais vous aimez les paroles des hommes qui vont venir vous donner. Oh, bébé, tu es belle. <rire> Il ne fais pas ça. Je ne fais pas ça ici. Je ne fais pas. quitter. Ok. C'est quoi? On vous a donné dans les pages. Ça vous a donné l'argent. Tu toujours coucher dans ton lit là-bas, non? Tu n'as pas conscience que ta vie n'avance pas. Lève-toi, toi, tôt, tu marches. Marche à pied. Il y a les gens qui vont te voir comme ça, là, que messe. La femme c'est là. L'autre jour, on a, commencé le, le, le, on a lancé l'école le premier vendredi. L'enseignant le, le, a dit que tous le, le, le, les stagiaires sont ici à 6h30. Je suis arrivé ici et deux personnes. Sur 15 employés. C'est vrai qu'après les deux là n'avait pas les performances que je voulais. Seulement le fait que les, la femme, elle a laissé ses trois enfants à la maison. Elle était ici à 6h30. Elle avait un bébé d'un an et demi qu'elle a laissé à la maison, avec ses, ses grands frères. Elle n'a pas de mari. Après quand j'ai vu ce que le vous voulez la mettre, ça ne me donnait pas. Je ne vais pas renvoyer la femme là. Seulement parce qu'on a dit 6h30, je l'ai vu c'est à 6h30. Vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas désespéré, m'offre quittez là-bas. Je vais réussir. Je vais réussir pour mes enfants. Mes enfants. Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe. Beaucoup d'entre vous. Constance, si tu es pauvre, tu quittes sur ma page. Tu as compris? D'ailleurs, je vais même t'enlever. Moi, je ne blague pas avec vous. L'argent ne suit pas tout le monde. C'est les pauvres qui parlent comme ça. Beaucoup d'entre vous avez commencé vos business, personne ne vous a donné l'argent pour que vous lanciez, non? Qui t'avait donné l'argent pour que tu lances? N'est-ce pas que tu as vu ton petit 50 000 que tu avais là, tu as porté pour commencer avec? L'André, tu sors l'agence ça n'avance pas, tu laisses. Laisse-la, elle souffre un peu. Laisse la femme, là, elle souffre un peu. Voilà, alors, une autre catégorie. J'arrive sur vous là-bas. Rappelez-moi ça tout à l'heure. Je, je vais toucher les femmes là. J'arrive sur vous. Quand vous avez commencé votre business, est-ce que quelqu'un a apporté 500 000 vous a donné? Parce qu'il y a, a d'autres personnes que quand oh non, on va me payer le transport, je vais venir, on va me loger, voilà. Si je demande, si je demande qu'on met le toit comme ça, si je demande qu'on met la couleur rose sur le local, on va mettre. Si je demande qu'on met ça, on va mettre. Vous avez dû commencer avec ce que vous aviez, non? Vous avez commencé avec ce que vous voulez, non? Avec ce que vous aviez, non? Tu as fait comme ça, ma calcul, ma plan. Je vais lancer un business, il me faut un million. J'ai dans ma poche, 100 000. D'accord. Bon, pour l'instant, tu, tu commences à réfléchir sur le budget. <rire> je suis cheftaine pour ça. Je suis cheftaine sur ça. En attendant, je serai comptable. Je serai cuisinier, je serai serveuse moi-même. Je serai euh, promotrice moi-même. Je vais tout faire moi-même. Pour le local, même s'il si, faut que je ne faut pas me serrer. Les enfants, quand vous voyez, cela, là. Mère et juin de l'année passée. J'étais où? J'avais ma copine qu'elle avait son duplex, qu'elle faisait son bureau avec, à Dedo. Elle a vu j'étais dans une situation très terrible. Je venais de loin mon appartement parce qu'une euh, sorte d'idiot m'a mis à la porte de sa maison. On avait fait un partenariat. La personne a pris mon argent, a me m'a dit, voilà, même l'appartement la, que tu devais vivre dans là, tu sors. OK. J'ai passé neuf jours une copine trois jours peut-être dans le meuble mais le reste du temps les sept jours les autres sept jours elle m'a chez elle c'était même une blanche en plus c'était une blanche après en me relevant j'ai dit que j'ai combien sur moi pendant quatre semaines l'année passée mon staff venait dans le petit donc elle m'avait donné la cage d'escalier donc quand tu arrives dans son duplex tu passes d'abord par une réception après, tu entres dans une salle, tu montes les escaliers avant d'arriver dans son bureau. Elle m'a dit que je vois que tu struggles. Je peux te donner le bas de mon bureau, c'est là. Tu gères ça. Je lui ai donné 25 000 pour cet endroit. Aujourd'hui, mes locaux au Cameroun. Je ne peux même pas vous dire combien il perd pour les locaux. Un an plus tard. J'ai pris ça, j'ai mis une, deux, trois. Il y avait quatre bureaux dans un petit espace de à peine 4 mètres carrés. On était tous... Donc quand ces clients venaient, on se poussait comme ça là, les clients passaient au milieu de nous pour partir. Monter dans son... son bureau en haut. Il y a certaines me direct qu'ils faisaient dans ces salles-là. Et les toilettes étaient là dans la même pièce. Donc quand tu partais aux toilettes, tu fais pipi en tant <rire> J'ai appelé mon staff, et leur ai dit que regardez. On va gérer l'endroit-ci. On va gérer comme ça. Et beaucoup d'employés que vous prenez, on ne paie pas l'employé le premier jour, on paye l'employé le 30e jour. Donc si tu commences, tu sais que tu as absolument besoin d'une qu personne que tu sais que tu ne peux pas faire seule. Prends quelqu'un et tu dis que j'ai 30 jours pour générer le salaire de cette personne. Voilà, les, voilà les, les, les objectifs que tu te donnes dans le business. Je dois me payer, je dois payer cette personne. Mais ma priorité, c'est de payer mon employé. J'ai déjà fait ça tellement de fois. L'année passée, quand il commençait le centre des enfants, j'avais un enfant le premier jour. Cette année, j'ai eu 20 enfants le premier jour à la rentrée. Le, le, à la ouverture, on avait peut-être 21 ou 22, je ne sais pas combien d'enfants. Le jour de l'inauguration, cette année, j'ai eu 20, 20 combien d'enfants? L'année passée, j'avais un enfant. Et j'avais huit employés. Je m'assois comme ça le premier jour. Je regarde, je vois les huit employés. Je dis, ah, ha, ha, je vais payer les huit personnes, c'est comment à la fin du mois? Ha, ha, ha. Écoutez, écoutez-moi bien. Commencez avec ce que vous avez. Peut-être que les 15 000 que tu as, c'est tout ce qu'il te faut. La nourriture, tu as le c'est chez toi, non? tu as le gaz, tu as les mammites. Donc, si tu veux commencer le business de nourriture, ne peux pas dans ta petite cocotte que tu as pour l'instant. Non, c'est parce que j'ai besoin d'un grand foyer. J'ai besoin d'une grande mammite. Oh, chier, Seigneur, Seigneur. Tu n'as pas encore commencé pourquoi? Non, j'ai besoin, j'ai besoin de louer un emplacement. L'emplacement va te prendre peut-être 1,5 million. Loyer 1 million. Aménager encore, même peut-être 1 million, même encore. Arrêtez la paresse. Si c'est 50 000 que tu as dans ta poche, commence. Si c'est 1 000 euros que tu as, commence. Ta tête, tu vas trouver un moyen. Tu vas trouver un moyen. Tu vas trouver. Comment Tu vas trouver. Je vais me rappeler, non. Que j'arrivais sur les femmes-là, que leur mari leur passe au temps de leur donner l'argent, non. Cette année, j'ai eu une femme qui est venue. Son mari, c'est un monsieur qui suit, qui suit mes, mes postes. Elle a femmes qui voient aussi. Et elle a commencé un peu à faire, ouais, Dieu m'a dit, les anciens m'ont dit, il était dit que, ok. Il dit, d'accord, une offre Ce que tu me dis, ça, ça a un sens. J'accepte. Après, il demande qu'une femme aussi talentueuse, spirituelle que toi, pourquoi, merci mes biscuits choux, pourquoi est-ce que tu, d'accord, tu sais quoi, viens, viens, viens, Viens peut-être deux jours ici, là. Tu vois comment elle travaille. Elle est venue le premier jour. Mon travail est très intense. Mes en savent que quand elle au Cameroun, là, c'est intense. On ne dort pas. On ne dort pas. Elle vient elle, le premier jour. Elle voit, on fait, elle fait, elle fait, elle voit, elle fait, on fait, on lave les gens. On fait, après, on, les gens viennent. Oh, oh, elle regarde. Dans mon cœur, il dit que. Parce que quand tu arrives à côté moyen, je dois t'épuiser. Je dois te vider pour voir ce qu'il y a dans toi. C'est comme tu crois que la vie est facile. Là. I must empty you. Que ce soit mes stagiaires, que ce soit mes propres fils que je forme là, spirituellement, je dois vous épuiser. Tu dois être à bout. Quand tu es à bout, maintenant, il voit ton comportement. C'est là qu'elle veut savoir, est-ce que tu veux vraiment réussir ou pas que vous aimez les trucs qu'on vous contrôle toujours J'ai dit toujours à mes employés. Que si c'est quand tu me vois que tu commences à nettoyer les fenêtres Tu n'es pas mon employé. Ta volonté doit venir de toi. Il y en fit. Ce que tu n'es pas fit pour le kingdom. Elle est venue le premier jour de rentrer. Après, j'ai dit à son mari de me dire que... <rire> que non, elle va se concentrer sur les enfants pour l'instant. Qu'elle ne peut pas. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ton mari vient se plaindre que oh, j'ai ouvert la boutique oh. chaque chaque six mois c'est moi qui je pompe encore dans le fonds de commerce chaque six mois c'est moi qui pompe l'argent dans le fond de commerce et voilà tu donnes dans l'autre tu dans l'autre tu la dans l'autre chaque six mois tu la prends encore même t'as un million tu mets encore dedans si le magasin là que tu as ouvert tu as la dépensé dépensée être 4 millions pour ouvrir hein pourquoi est-ce que ça ne gêné pas l'argent pour payer ta femme, payer le, le loyer, recharger la marchandise Pourquoi C'est que vous tournez en pête. C'est que tu veux seulement qu'elle sorte de la maison. Pardon, partager avec la paresse. Qu'est-ce qu <rire> que tu avais ça Est-ce que tu une pardon culturelle. Une fameuse paresseuse, elle est paresseuse au point de la ligne. Il y a les jeunes filles de 22 ans que j'ai vu La fille est bosseuse. Mais ce que je suis, parfois elle voit, elle dit que, mais vous, vous allez là, vous dit que, vous allez arriver en Europe, vous allez lire là. Tu vas arriver en Europe, tu vas confirmer le code. Est-ce que l'Europe te demande Est-ce que l'Europe demande ta permission tu arrives en Mbengnabo, même c'était ta soeur qui t'avait abruté là-bas, tu fais 4 jours, 5 jours, après une semaine, ta soeur dit que euh, euh, il faut payer le loyer ici. Hein. Tu, tu sais qu'il faut payer le loyer, non Monsieur, je sais pas ce que tu as tenté faire. Tu fais quoi là-bas Tu t'ennuies, non Ok, prends bien de l'air. Dimanche matin, ne travaillez pas, vous prenez de l'air. Comme tu as devenu un milliardaire russe, tu prends de l'air. Est-ce que vous savez que si vous voulez prendre de l'avance sur d'autres personnes, il y a les heures phares que vous devez guetter. À partir de 21h, voilà le temps où tu vas bosser. Le dimanche, voilà le temps où tu dois bosser. Moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui me suivent, l'église de Give Academy, que si tu me dis que tu n'étais pas à une formation, ou tu n'es pas venu à telle chose parce que tu travaillais, je vais applaudir. Waouh Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Elle est partie livrer la marchandise, oui, elle est partie. Parce qu'elle n'est pas venue, parce qu'elle est partie. Oh mais bravo ma chérie, bravo, bravo. Vous ne devez pas avoir la paresse. Et le truc, c'est que quand tu es paresseux, tu ne sais même pas. Comment savoir que tu es paresseux Tu n'as pas l'argent. J'ai une amie. Elle est arrivée aux États-Unis. Ça fait peut-être 10 ans. Elle n'a pas eu de papier aux États-Unis pendant au moins 7 ans. Tout ce qu'elle avait qu'elle pouvait faire qui donnait de l'argent, c'était la coiffure. Ça fait seulement 2-3 ans qu'elle a eu les papiers. Tu appelles la femme là à 20h. Elle est sur haut-parleur. Tu dis que tu es en train de faire quoi aimer Elle dit que je coiffe. Tu l'appelles dimanche matin à 6h. <rire> Elle dit que je coiffe. Tu Elle dit que je coiffe. de beau bon coiffer <rire> Après, elle me dit qu'elle a acheté une maison avec son mari. La coiffure lui a permis de payer la caution de c'était 22 000 dollars. Elle a refait sa cuisine à 20 000 dollars encore. 20 000 dollars qu'elle a économisé pendant seulement 8 mois. La femme la bosse comme une machine. Vous devez arrêter d'être les gens spirituels que Dieu m'a dit que tu ne travailles pas parce que Dieu t'a dit que l'argent arrive. Dieu doit te montrer les business. Dieu m'a dit dans la nuit qu'il faut que je fasse dans la restauration. Tu te lèves, tu viens te préparer la nourriture. Tu fais quoi? Non, j'ai vu en rêve comment elle te préparé la nourriture de nos gens. J'ai dois trouver un endroit là-bas que je pars. Je dois aller là-bas maintenant. J'ai trouvé la main. La mère qui a la vente là-bas. Oui. Elle est peut venir vendre mon bouillon là-bas. Vous dormez, vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Hmm? Voilà 6 heures. Les gens sont au parcours vite en faire le sport. Tu es, tu es parti là-bas vendre même le jus, vendre l'eau, quelqu'un n'a pas acheté. Paresseux, vos enfants sont paresseux. Il n'y pas l'argent. Ton enfant va partir dans une petite école de merde. Que chaque fois que les professeurs vont gréver l'enfant va rester à la maison. Ah, tu n'avais pas l'argent pour partir payer l'école privée. Vos souffrances se sont infligées par vous-même. Mais... Ma vie a changé quand j'ai accepté. Que si je n'ai pas l'argent pour faire telle chose, c'est moi qui ai chiché. C'est manque l'argent pour faire ça. Amien. Amien. Hum. Toute personne qui te dit que mon enfant, lui-même il connaît, non. Lui-même il connaît. Moi, il ne blague pas. Même mes enfants biologiques. Au contraire, si il fait quelque chose, tu vas travailler même plus que tout le monde. Tu ne veux pas. Il te fout même d'abord, une mot dessus. Tu te tapes bien. Pas au flatterie. Je dit que mamie, mamie, mamie. Il m'a dit, voilà ma mère. Je suis ta mère, tu, tu écoutes ce qu'elle dit. Les mamans, de flatterie là. Pas les mamans, les enfants ne peuvent pas recevoir. Tu n'apprends pas ton enfant à travailler, tu vas lire le nom. Demain, quand tu seras vieille, tu vas souffrir. Ton enfant sera paru, il n'aura pas l'argent. Vous ne savez pas comment vous allez faire le lit dans lequel vous-même vous allez vous coucher. Ton enfant est paresseux dans l'enfance, tu le laisses aussi. Tu le laisses, il est paresseux, tu le laisses. au tagu, non Laissez-le, c'est l'enfant. Laissez-le. Quand il aura 45 ans, toi tu auras 85 ans, tu vas lire. nom. <rire> Vous souffrez aujourd'hui comme ça pourquoi? Certains d'entre vous, vous souffrez pourquoi? À cause de la de vos enfants, non? Il est trop tard, l'enfant 35 ans. Tu vas faire quoi? Et même si toi tu étais bosseuse, quand l'enfant a 35 ans, toi tu as tes 55 ans, 5 ans là. Non, tu es tout en forme. Tu, tu as même des deux trucs que tu as construits là, que ça te donne les petits loyers là, tu manges. En 10 ans, tu peux acheter le terrain. Tu construis l'immeuble. Deux immeubles, voilà ton agent de la retraite. Et tu préviens tes enfants que c'est l'argent de votre mère, parce que c'est votre mère qui a travaillé. Pas les affaires qui vont dire qu'on va venir prendre le loyer des de, de, de, de, de villas de maman. Aimez la paresse, ça va vous aimer. La paresse, c'est un mari qui ne paye pas du tout, hein, il ne donne pas l'argent. Aimez-le. Dormez, vous attendez tout quand vous dites ce que vous avez fait, vous allez faire. Bonjour. Tu es venu pour travailler aujourd'hui. Mais vas-y alors. Vite, vite. Je ne veux pas voir quelqu'un qui est paresseux au aujourd'hui. Ce que vous allez vous me sentir. Ça, vous faites vos vies d'avance, pas vous souffrez. Vous savez que telle personne ne m'a pas aidé. Telle personne ne m'a pas aidé. Ce n'est pas la personne, c'est toi. Parce que personne ne te doit rien. À la base, personne ne te doit rien. Même pas ta mère, même pas ton mari, même pas ta femme. Même tes enfants ne te doivent rien. Parce que si tu étais intelligent, c'est que quand tu étais encore dans ta jeunesse, tu mettais des choses qui étaient de l'argent. le mauvais sort va être brisé de toi Comment enlever les, les trucs qu'on a plantés dans ton corps oh, oh, oh, oh, oh. Si toi-même tu te lèves pas pour aller travailler. On dit que restauration d'étoiles. La restauration d'étoiles c'est que quand tu parles maintenant, fais ta chose, ça marche. Pourquoi les clients viennent dans ta boutique Il faut que la boutique soit ouverte. Hein. Pourquoi on achète ta marchandise Il faut que la machine soit là, non N'est-ce pas Voilà. Tu peux être là, tu as 15 ans, ta mère n'arrive même pas à payer ton école, tu tombes sur quelqu'un qui te montre comment on bosse, tu commences à travailler, tu travailles, tu travailles, à 17 ans c'est toi qui perds le loyer de ta mère, elle s'amuse même, tu déménages là, tu pars à ta non-endroit, chaque mois tu l'envoies même seulement même ses petits, un petit agent, tu commences à devenir autonome. J'ai une, une jeune fille, là, elle a 20 ans cette année. L'année passée, elle avait 19 ans. Très indépendante. Elle fait des arachides vents Pendant qu'elle travaillait dans mon centre, l'année passée, comme stagiaire, je, je, ce qui fait que son salaire n'était pas énorme. Je rendais toujours que de, de tous les jeunes, la fille, ça a toujours l'argent. Il y a toujours le crédit dans son téléphone. Il y a toujours le méga dans son téléphone. Même l'argent de taxi, parfois, elle me demande, pas. quand il y a un truc à faire, elle paie avec son argent avant que je vienne et de, demander l'argent. Je m'étais un peu. Une fille de 18 ans et demi, non. Puis tu vois qu'elle fait, dans le week comme ça, elle fait les arachides, de grillés, elle vend aux gens. Elle fait les crêpes, elle vend aux gens. Elle peut avoir un événement où on demande 200 crêpes. Elle n'est pas conscient. Pour la fille là, j'ai dit que, si tu écoutes seulement ce qu'elle t'a dit, L'argent la, ne fait pas la discrimination. C'est ça qui me plaît sur Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Je dis qu'une fille de 19 ans a plus d'argent que quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans. Son argent entre chaque jour. Parfois, il faut on finit au centre à 16h, on dit que je ne vais pas livrer quelqu'un à 18h quelque part. Elle ne pas livrer au centre, c'est même un 5 000 qui va entrer le jour. là Fais 5 000 comme ça, là, 5 fois par semaine. Ça fait 25 000 par semaine. La fille a 100 000 par, semaine. Par, par mois. 100 000. Et les gens qui partent de travail n'est pas 100 000. Et 100 000 comme ça, la ne travaille pas à temps plein. Qu'on ait fait des crêpes tu à la maison. Un jour, on est parti faire des prospections quelque part. Je l'entends au téléphone. Tu veux voir qu'elle regarde la petite fille là, comme ça. là. Elle discute le prix de ses crêpes. Est-ce que c'est le prix des crêpes à 20, monsieur Oui, monsieur, monsieur, oui. Vous savez, oui, ok, sur chaque table, on va donner les arachides. Donc, il y aura, on va apporter 20 bouteilles d'arachides, oui, monsieur. Je fais la bouteille à, 20, à 2000, monsieur. Il dit non, 1500. Il dit non, monsieur. Le plus, le plus petit je peut faire, c'était 1800, monsieur. Oui, ça colle sur les arachides. 20 bouteilles d'arachides grillées, 1800. Vous voyez le bénéfice qu'elle va se faire. Après, sur les crêpes maintenant. Oui, monsieur, pour 200 crêpes, on va faire comme ça. Non, monsieur, vous devez payer. Ce sera comme ça. 20 000, monsieur. Non, monsieur, vous voyez, je dois me lever tôt. Je dois faire ceci, je dois faire ça. Après, je dois brûler mes doigts. J'ai dit, ouais, c'est ça. La formation que je vous ai faite pour parler au client, là, tu as train d'utiliser ça pour ton business. À 19 ans, si l'enfant parle comme ça, Vous un qu'à 30 ans, il sera où hum? Le travail qui va vous aider, le travail qui va payer. Bonjour, bonjour. Il y en a ici là, vous pleurer. Je n'ai pas l'argent pour faire ça. Personne ne, me, ne, me, ne veut me financer. Est-ce que quelqu'un te doit Tu as donné ton argent à quelqu'un pour qu'il te rembourse après. Tu vas déposé déposer ton argent chez quelqu'un pour qu'il te donne après. hein Vous acceptez parfois de certains dragueurs parce que vous avez espoir qu'après il va te donner l'argent. Quelqu'un te drague, tu vois sa grosse voiture. Il te parle de ses terrains. Il commence à dire que yes, je suis tombé sur le jackpot. Yes. Alors tu penses que tu vas venir pleurer pour ton petit business, il va te donner l'argent. Changez votre mentalité, changez. Changez votre façon de voir, de faire les choses. Changez. Et vous devez être fidèle dans, une, dans quelque chose. Le petit qui est passé ici devant moi, on lui a donné la tâche de, faire le, de nettoyer le poulailler le matin. Voilà ça que dimanche matin à 7h15, il vient vous nettoyer. Soyez le genre que vous pouvez prendre quelque chose. 20h, tu es en train de faire, tu conserves la chose. 6h, tu te réveilles, tu peux checker. Est-ce que ça a donné Tu checkes. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas faire ça. Vous ne pouvez pas entretenir la chose de quelqu'un. Parfois, quelqu'un va te donner sa maison, il te loue sa maison. Il voit comment tu entretiens. Et depuis, tu disais que non, je veux gérer tes meublés, je veux gérer ton, ton immeuble. Il voit, tu entretiens sa maison, tu entretiens la cour, tu peux refaire la peinture. Le jour, où il est en train de voyager pour partir en Europe, il dit, je te confie mon immeuble. Parce qu'il a vu comment tu, tu as pris la maison qui ne t'appartenait pas, l'appartement qui n'était même pas pour toi. Tu as entretenu. Il comprend que non, c'est te donne tout l'immeuble. Quand quelque chose va se gâter, tu vas me dire. Vous voulez avoir la sueur du fond des gens alors qu'on n'avait pas prouvé qu'on pouvait entretenir ça. Dans le rêve. Vous êtes dans le rêve. Quand je voyage souvent, hein, c'est aux plus fidèles de mes employés que je donne les clés de mon bureau. Il y en a qui sont même plus âgés que qui se laissent Hein. Pourquoi c'est à lui que tu donnes Il dit qu'il m'a quittez là-bas. Quand il est là à 23h, il travaille, tu vois. Hein? Quand il est là dimanche à 7h, il travaille, tu vois. Tu es chez toi, non? Quand 17h arrive, tu pas il est parti, est là de partir. 17h30, il est parti. quitte avec ça. Quand tu es fidèle, même si celui à qui tu as donné ta fidélité ne t'aide pas, Dieu va arranger les choses pour que c'est ailleurs qu'on te donne. Ça ne peut pas t'échapper ça ne peut pas, j'ai des employés que je n'ai même pas besoin de les checker, il sait que s'il a été marché en ville, il a été chercher un nouveau produit, ouais, j'avais dit l'autre jour qu'il fallait telle chose, il est parti, il va fouiller tout doigt là, il m'envoie les photos, que c'est le si madame, c'est le jassi madame, il prend son propre argent de taxi, hein. il rentre et me dire ok j'ai dépensé 7000 pour le taxi, l'autre personne va rester là s'asseoir, il est sur Tiktok, si ici, bouka, laisse-moi bouka, il fait tic, il gorge là. Tu demandes, je te dis, ah, non, madame, j'ai fini de faire ce qu'on m'a dit de faire. À ton avis, tu crois que les deux employés là, ils peuvent avoir le même poste dans ton entreprise. Jamais. Vous êtes paresseux. Toi dans la Bible, hein. Tout. Jésus a dit que si tu ne peux pas entretenir pour quelqu'un, qui va te donner pour toi Si tu ne peux pas entretenir pour quelqu'un. Qui va te donner pour toi Si tu peux faire avec le petit que tu as d'abord, qui va venir te donner plus On te donne peut le, le, le poulailler comme ça là. Tu fais deux jours, tu mets pas nettoyer l'heure. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va te dire ok, on te met dans tel poste là-bas, que j'ai ça On ne peut pas. Que j'ai le magasin peut-être, j'ai le stock. Tu, on ne peut pas. Vous vous plaignez parce que les petites tâches qu'on vous a données, vous n'avez pas pu faire. J'ai un collaborateur, une fois, il me disait, non, tu ne me donnes pas les tâches. Tu ne me, Tu ne me, Tu ne me. Je veux aussi participer. Je veux participer. J'ai dit, d'accord. Je prends un des téléphones de l'entreprise, je lui donne. Je reste le client de la ville où il est, m'appelle. Que je en train d'appeler telle ville, j'appelle telle ville, on ne décroche pas. Je suis en route pour aller chercher les produits. J'ai dû appeler la ménagère de la ville où il est. Que le ménagère va au bureau, il est en train de faire quoi Ouvrir la porte à la cliente. Après, il dit que non, je me suis réveillé, je n'ai pas checké le téléphone. Je, je, je me suis réveillé tard. Je dit voilà, voilà, voilà. Tu dis que tu veux, tu veux, tu veux les responsabilités. On se donne seulement le téléphone, car surtout à seulement que le téléphone est allumé. On appelle, tu viens, tu donnes le produit. Pas que tu ne parles pas on vient chercher. Ouvre la porte, tu donnes. Tu ne peux pas faire. Vous savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas. L'argent aime la fidélité. L'argent aime la fidélité. Parce que c'est des choses que tu peux faire, ça marche par le premier jour. Et tu es là tu es là tu pousses tu sors tu prospectes tu parles de ça aux gens tu peux voir que quelqu'un a une vision il a fait quelque chose tu l'aides tu donnes les conseils on peut arranger cela. tu pars. tu commences à arranger toi-même tu pars en ligne tu cherches comment il peut améliorer tu viens tu nous montres regarde j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça Vous allez voir souvent certaines, certaines personnes qui sont riches quand ils meurent. Ils ne donnent pas son entreprise à ses enfants. Hein. Ils donner plutôt à un de ses contre maîtres ou bien à un de ses managers. Parce une vision que tu as tellement mûri, tu as tellement mis ton énergie, sur ça. Souvent quand tu avais même deux jours que tu étais absent, tu donnais à tes enfants comme ça. Là, euh, euh. Ils vont venir crâner devant tout le staff. C'est moi le boss. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. moi. Je suis la fille de la patronne. Hein. Je suis la fille. Ouais. C'est moi. Ouais. Imagine si je n'étais plus là alors. <coughs> pas fidèle à vos choses. On est pas fidèle. Et quand elle parle comme ça, ça vous énerve parce qu'il y en a parmi vous que vous n'aimez même pas le travail, vous n'aimez pas vous bouger, vous n'aimez pas bouger le corps. Même aux États, unis non. on les gens que j'ai une tante elle a toujours l'argent, elle est toujours au travail, elle est infirmière, elle est toujours au travail. <rire> on écrit dans le groupe comme ça, là elle est toujours au travail. Que non, je ne peux pas participer à la réunion parce que je suis au travail, j'étais au travail. Quand tout dans la famille, c'est la première à envoyer l'argent. C'est la première à envoyer l'argent. Pourquoi qu'elle a ramassé l'argent, là? Elle là Dormir. Dormir. J'ai fait un système avec mes enfants. Tu viens à l'entreprise de travailler ton agent de beignet. J'ai une de mes filles qui est à un moment là, où on ça fait la paresse. Elle ne venait plus. Sa soeur, dès qu'elle se lève le matin, c'est que si elle travaille 5 cinq, cinq boîtes, et j'ai 25 par boîte, ça veut dire que j'ai à travailler 125. Elle va venir, va te faire 90, 300, elle même jour elle a travaillé elle ah, voilà, tu avais 3500. La petite de 12 ans, là. Et quand on compte, on compte, on compte, on voit que c'est effectivement le nombre de boîtes qu'elle avait fait, c'était ça. Il dit à sa soeur que si tu ne travailles pas, on ne va pas te donner l'argent. Oh, je pas l'argent des beignets, je pas l'argent des taxis. D'accord, tu n'as pas, non. Tu connais où tu peux travailler pour avoir, non. Tu ne fais pas, ne t'inquiète pas, tu vas ma chapitre, pas aller à l'école. Tu vas ma chapitre, tu vas pas à l'école. Si tu sens que tu manques l'argent dans tes poches, si tu veux une nouvelle chaussure, pas à l'entreprise, tu cliques, tu écris sur le au, au, au, que je suis en train de telle heure. Tu pars dans le blanc, le, le, dans l'usine. Tu fabriques, tu fabriques, tu fabriques, tu fabriques. Tu finis, tu sors, tu vas travailler pour combien 5 000. Demain, tu viens encore faire 5 000. Ça fait une paire de chaussures. Tu peux acheter ta chaussure. Certains nouveaux enfants ne connaissent pas comment on travaille l'argent. Et l'enfant a 18 ans. Est-ce que tu aides l'enfant là Bonjour Victor de la Dalocobloop. De Je vous ai dit qu'il y avait le lavage du mois. Il y a le lavage du mois. Et puis il y a les, les kits aussi qui sont toujours disponibles. Kit fondation, kit déblocage, kit attirance. fondation c'est pour briser les malédictions générationnelles. Et puis ne vous fatiguez pas de faire votre travail spirituel. C'est que vous là. Et pas là comme ça, mais après vous, vous fatiguez. Qui bagarre là-bas? pour passer une bonne journée on va aller bosser ah ouais j'ai un dernier détail que je voulais dire ouais. quand je me le matin euh, vous devez apprendre à le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en transition vous êtes en transition donc tu es en train de passer d'un business à l'autre tu avais un business qui te donnait l'argent avant donc tu as fait peut-être un an les 12 derniers mois c'est ça qui t'a donné l'argent constamment et maintenant c'est en train de faire genre le business ça ne donne plus autant qu'avant le Seigneur m'a dit de te dire que tu es en train de transitionner ce business c'était une passerelle pour aller là où il t'amène vraiment donc tu vas ressentir le désir de prospecter ou bien de faire d'autres nouveaux produits fais ces produits là par à la fois et tu vas voir parce que si au départ Dieu te disait que euh, c'est telle chose que tu veux faire une fois. Tu allais dire que non, c'est trop grand. Bonjour, monsieur Loiseau. Bonjour. Oh. Et si tu n'es pas assez sensible pour comprendre ce qu'il est en train de te montrer, parfois quand tu investissais, tu investissais dans d'autres choses, ça te donnait l'argent. Maintenant, dans cette période aussi, il est en train de te pointer autre chose. Mais comme tu étais tellement habitué à cette ancienne façon, il faut absolument que tu ouvres ton esprit. Il faut que tu ouvres ton esprit pour la nouvelle façon de gagner l'argent qu'il est en train de te montrer. Dans ton voie, Dieu peut-être veut que tu, tu fasses un business où tu vas gagner 5 millions le mois. Mais actuellement, tu as peut-être 50 000 francs le mois. S'il si te dit de commencer par ça immédiatement, tu, ta foi ne sera pas assez forte. Donc, il faut d'abord qu'il te fasse passer par un business. Tu commences d'abord par un business qui t'amène à 100 000. Après, il te dit arrête l'autre là. Tu, par, tu arrêtes, tu peux maintenant faire un autre business qui te donne 200 000 le mois. Après, il te dit d'arrêter. Tu transitionnes en fait. Là, tu arrêtes totalement. Après, tu te dis encore que lance tel autre business. Quand tu lances l'autre là maintenant ça ne doit mettre plus qu'un million de moins. Donc, tu vas passer de business en business pour arriver vers ce que tu avais prévu vraiment. Donc, vous devez être très sensible spirituellement pour voir. Voilà. Merci pour les cœurs. Parce que si tu es ça, tu, tu vas toujours vouloir rester dans ton ancien business, ancien truc, ancien truc. Or, le Seigneur te va te montrer quelque chose de nouveau. Bonjour Annie. Bon, c'est ce que je devais ajouter parce que quand je, me, quand je dormais, il m'a donné des messages à vous donner. Première chose, sors de ton lit de paresse. Deuxième chose, pour certains, il va me donner de nouveaux business. Il y a de nouvelles choses qui sont en train de venir. Ça peut être même aujourd'hui, tu as une nouvelle idée. Ou bien tu as un nouveau business que tu veux explorer. Ou bien tu as un nouveau truc que tu veux ouvrir. Il ne faut pas, faut pas avoir peur. Fais-le. Fais-le. N'aie pas peur. Le travail spirituel que tu as fait là, ça, ça a mis à terre beaucoup d'ennemis déjà. Bon, je pense que c'est tout. Hein. J'aime beaucoup les oiseaux le matin. Il y en a plein ici. Merci pour les cœurs. Merci Étoile Finlande, Il y a du beau soleil qui est en train d'arriver là. Regarde. Oh oui, comment ça frappe sur moi Depuis deux jours, je n'ai pas fait de rendez-vous. Hein. Depuis que je suis rentré de Yaoundé, c'est lundi que je reprends le travail. Donc même les consultations qui étaient prévues n'ont pas été faites. Même les lavages qui étaient prévus n'ont pas été faits. Tout ça, c'est lundi. passer un bon dimanche.